Bonjour à tous, aujourd'hui aujourd'hui, je viens de terminer un séminaire, deux jours de formation à Marrakech avec une conférence avec un public exceptionnel juste derrière moi C'était bien, c'était bien Vous vous aimez à tout le monde! Ouais Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À bientôt, ciao!